Personnellement, aux confins de mon confinement, je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, laissez un message après le bip. Au confins de mon confinement, je me suis d'abord sentie effrayée. Effrayée parce qu'on entrait dans une nouvelle ère, pour moi l'avenir totalement incertain. Et du coup, en même temps que cette peur, j'étais vraiment déçue personnellement parce que j'ai essayé d'imaginer ces scénarios tellement de fois. Mais en fait, une fois qu'on le met en application et qu'il faut le vivre ce scénario imaginé, eh ben, j'ai eu trop du mal, du mal à réfléchir, à écouter, à m'écouter moi-même et à agir en fait pour, euh, pour être actrice dans ce, cette transition. Quoi. Du coup, j'ai vraiment eu du mal à accepter ça. Et cette peur aussi était vraiment liée au désespoir, parce qu'en parallèle, je pouvais voir euh, dès le début plein d'effets positifs qu'avait ce gros changement radical. Je ne sais pas comme euh, l'importance que, que pouvaient accorder certains humains aux autres humains ou alors euh, aux autres êtres vivants, alors qu'ils n'en avaient pas conscience avant, ou alors simplement à quel point les êtres vivants pouvaient reprendre le dessus sur l'impact humain rapidement, alors que je ne pensais pas du tout que ça pouvait se retourner encore aussi rapidement. Et en fait, j'étais un peu désespérée aussi, parce que j'ai eu des difficultés à imaginer comment un changement aussi radical, puisse tenir sur la longueur et aussi en rétablissant les inégalités plutôt que les creuser, comme j'ai peur que ça fasse. Et à côté de ça, en même temps, j'étais hyper excitée par cet inconnu. Hyper, hyper excitée, avec beaucoup de hâte de le vivre, de continuer à le vivre et voir qu'est-ce que ça allait donner. C'est aussi, euh, aussi synonyme d'un potentiel renouveau, en fait, l'inconnu. Au confin de mon confinement, pas mal de questions m'attirent lupine. Je vois ces gens qui se posent des questions. Oui, que vais-je faire de ce temps Où j'ai trop de temps. Et pourtant, ils souhaitaient tous avoir du temps. Ah, si j'avais le temps de faire ceci ou cela. Ah, maintenant, voilà. Moi, je savoure. Je ne me la coule pas douce. Parce que je travaille, je continue de travailler. Je n'ai pas choisi le télétravail. Parce que mon boulot, maintenant, est à deux minutes de chez moi. Et tous mes collègues ont choisi le télétravail. Donc, je suis tout seul. Tous les locaux, que pour moi, que du bonheur. Je fais de la veille, je, je les contacte avec les partenaires. Même si tout, tout, tout semble stagner, on travaille quand même. On avance sur certains projets, on essaie d'anticiper. Que les dossiers soient dans les tiroirs et dès le déconfinement, tout sera mis sur la table. J'espère que l'humain se retrouvera et retiendra les belles leçons. Et surtout, qu'il agira, ne pas seulement retenir des leçons, mais de l'action. Mes bien chers amis, au revoir. Aux confins de mon confinement, je ne fais pas grand chose. En fait, je suis actuellement en Espagne. J'effectue mon service volontaire européen depuis l'été dernier, dans une association de type centre social. Ça fait à peu près un peu plus d'un mois qu'on a arrêté de travailler, je crois le 12 ou le 13 mars et je suis dans la deuxième région la moins touchée d'Espagne donc on va dire que j'ai un tout petit peu de chance euh, sinon bah, on est trois gars dans un appart ce qu'on fait, eh bien, euh, parfois on fait des activités que nous envoie notre association on regarde des films, des vidéos, on discute entre nous on fait que manger, bon ça c'est pas très conseillé j'imagine mais bon, on fera du sport un peu plus tard quand on pourra et sinon euh, ouais, c'est vrai que le fait de sortir ça manque quand même pas mal la seule sortie de la semaine c'est quand on fait des courses et c'est vrai que ça fait du bien de sortir, quand même. Mais bon, en espérant que tout ça va bientôt se terminer et qu'on va pouvoir retrouver notre quotidien normal, entre guillemets. Bon, bah, passez une bonne journée et salut